Je suis avec une génétique dont la principale caractéristique est la stabilité. C'est Dynamed CVD+, et il est le résultat d'un procès de sélection très rigoureux. On a créé donc une variété dont les niveaux de CVD arrivent presque jusqu'au 20%. C'est plante de cannabis qui est plus grande et plus productive que Dynamed CVD, et qui en plus a un arôme très marqué. Je vous invite dans cette vidéo à en savoir plus dans notre nouvelle Dynamed CVD+. Cette génétique provient d'une extraordinaire lignée riche en CBD. C'est pourquoi cette plante de cannabis sera capable d'offrir des taux très élevés de cannabidiol. Cet hybride a été pensé pour les patients qui auraient des besoins thérapeutiques et les usagers de CBD pur. C'est aussi une très bonne productrice de grandes têtes et beaucoup de résine et surtout à un taux élevé de cannabinoïdes avec de nombreuses propriétés thérapeutiques certifiées. Si vous allez en consommer par vaporisation, vous apprécierez aussi sa saveur citrique et fruitée.